Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers inconditionnels de GAO Info, merci pour votre constante fidélité à nos programmes. Bienvenue aujourd'hui pour l'invité du jour. L'invité du jour reçoit aujourd'hui un homme qui n'est plus à présenter. Il s'agit bien sûr de son excellence, monsieur Sadou Aruna Diallo, ancien président national du PDS, ancien maire de la commune urbaine de GAO, et premier conseil au village de Monsonga, en Songo, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde de la démocratie, ancien vice-président du parti Codem. Sadou, bonjour et bienvenue sur le plateau de Info. Bonjour Info. Merci. Est-ce qu'on a oublié quelque chose dans la présentation Non, vous avez trouvé juste. Voilà. Monsieur Diallo, vous faites un peu rare ces derniers temps sur le plan politique Qu'en est-il Bonjour, Gawain Fou Avant de commencer, je m'incline devant tous les braves soldats Qui pour une cause noble sont morts Que la terre les soit légère Et que ceux qui sont après eux pensent toujours à eux Parce que ce pas des hommes à oublier en réalité, on a toujours cru avoir notre indépendance. C'est cette fois-ci qu'on est en train d'aller vers l'indépendance du Mali. Voilà, donc, vous euh, n'avez rien oublié, je vous écoute. Voilà, monsieur Diallo, vous avez lancé votre mouvement de soutien à la transition depuis bientôt six mois. Mm. Où en sommes-nous avec euh, ce mouvement, le mouvement patriotique pour la sauvegarde de la démocratie Bon. Et vous savez, moi, je, quand je lançais ce mouvement, tu étais présent et il ne faut pas oublier ce que je t'avais dit et je les ai dit d'ailleurs, j'ai dit que moi, à 68 ans, je ne compte plus faire la politique parce que on a fait 42 ans de politique, ça suffit, on peut être juste des conseillers. Donc j'ai créé ce mouvement en guise de reconnaissance pour la région de Gao, Gao a fait de moi ce que je suis. Je suis très reconnaissant et comme aujourd'hui je suis installé à Bamako, je me suis dit, même si je n'ai plus une ambition politique, il faudra qu'en guise de reconnaissance je crée un mouvement que je mets à la disposition des jeunes qui m'ont toujours accompagné à Gao et mettre à leur disposition ce mouvement qui est créé juste pour accompagner la transition qui est en train de faire un nouveau Mali. Et depuis, j'ai fait le lancement, je l'ai confié à ces jeunes. Je les ai seulement dit, s'ils souhaitent mon concours financier, ils peuvent me faire appel, je suis disponible. Mais ni de près, ni de loin, je ne me mêlerai pas de leur gestion politique. Donc ça veut dire que monsieur le maire de Gao, l'ancien maire de Gao, ne sera plus maire de Gao Et je l'ai dit je le répète, je n'ai aucune ambition d'être maire de Gao, je n'ai aucune ambition d'être débité. Ce temps est révolu pour moi parce qu'aujourd'hui, nous avons formé des jeunes valables à Gao, qui sont prêts à lancer le défi. Ils l'ont d'ailleurs lancé, ils sont en train de le lancer. Parce qu'aujourd'hui, cette transition est vraiment accompagnée par des jeunes dynamiques qui peuvent faire mieux que nous. Donc nous, on doit se retirer et juste les conseiller. Il y a des gens à Gaou qui peuvent être des débités. Que moi j'ai formé, ils peuvent être des, des maires, ils peuvent me représenter politiquement valablement et mieux faire que j'ai fait. Parce qu'avant on avait les maires lieux, aujourd'hui, grâce à cette transition on a, qui a brisé les chaînes de la colonisation, alors je sais que mes jeunes braves de Gao sauront accompagner cette transition. Parlons de cette transition dont vous êtes un soutien, un fervent soutien. Et la transition vient d'avoir deux ans. La transition a deux ans aujourd'hui. Mmh. Quel bilan faites-vous de cette transition Moi, je ferai un bilan positif. Je dirais même de 60 à nos jours. C'est maintenant qu'on est des vrais Maliens. On est fiers de taper la poitrine partout où on va dire qu'on est Malien. Parce que, je te dis, cette transition en pendant deux ans, ont brisé la chaîne qui nous a empêchés de développer. Ils ont brisé la chaîne qui ont empêché à ce que le Malien, le Mali, qui était un grand empire, un des plus grandes civilisations, la première civilisation africaine d'ailleurs, elle fait partie des premières civilisations africaines, mais on n'est pas allé à l'avant avec 60 ans d'indépendance, mais ces jeunes-là, en deux ans, ils ont fait quelque chose que nous ne l'avons pas fait depuis 60 ans. Donc on ne peut que les accompagner et les encourager. Et moi je suis sûr que la jeunesse de Gao, que je connais, la jeunesse de Gao saurait accompagner cette transition et aboutir à une victoire, à une liberté totale de notre cher Mali. Parmi les, les bilans de la transition, qu'est-ce que vous pouvez nous citer comme exemple concret L'exemple concret... Elle est palpable et c'est pourquoi aujourd'hui les 98% des Maliens, même les analphabètes ont compris que le Mali a changé. Nous étions, nous étions comme des, des, des représentants d'Europe. On ne l'est plus. Le villageois peut se permettre de dire qu'il n'est plus parce qu'il apprend les informations de par, de par vos médias, de par les médias maliens. Plus les médias français, ça c'est un... La France n'a aucune emprise sur nous aujourd'hui. Ces jeunes ont pris leur courage à deux mains, quelque chose qui est difficile à faire. Tous les présidents qui ont passé étaient obligés de se soumettre à, ces, à cette colonie. Mais nous avons aujourd'hui des jeunes révolutionnaires. Moi je les appelle pas, ce ne pas des politiciens, c'est des révolutionnaires. qui veulent leur intégrité territoriale, qui veulent leur liberté. Ils l'ont cherché, ils l'ont eu. Aujourd'hui on est libre, on est des vrais Maliens. Donc ça... Ça englobe tout. Si tu es libre, forcément, tu serais développé. Avoir nos biens, nos ressources. On, on, est, on est un des pays les plus riches en sous-sol. Notre coton, on est le deuxième moyen euh, africain. Mais quand on le vend, dans quel cas dans quel ça va Ça va chez nous, dans ceux qui nous ont colonisés. Aujourd'hui, nos cotons, nos richesses, c'est à nous. C'est ce qui a permis à notre transition de commander des armes pour se défendre. Aujourd'hui, ils font notre fierté. C'est pourquoi moi je trouve que ce n'est même pas la peine de faire la politique parce que l'ère politique vaut mieux mille fois que ce que nous avons fait. L'ère politique en deux ans vaut mille fois ce que nous avons fait depuis 60 ans. Donc pour moi, tous les Maliens doivent accompagner la transition à continuer pour qu'on puisse se développer, parce qu'en réalité on est déjà libre. On est libre. Quand déjà nous avons de quoi protéger nos frontières, après sept mois d'embargo, les pays même qui nous ont affligé l'embargo a souffert plus que nous, c'est que le Mali est parti de l'avant. Dans le temps, même une semaine d'embargo, le Mali ne pouvait pas supporter. Mais tu vois, avec ces jeunes, sept mois d'embargo. Ils ont pu canaliser les ressources pour que les Maliens vivent décemment. Parce qu'on vivait décemment plus que les pays qui nous ont, qui nous ont affligé l'embargo. Donc pour moi, ça, ça explique tout. Ça explique tout. Et aujourd'hui, Dieu merci. Ils n'ont pas le choix de lever l'embargo. Ils l'ont levé parce que leur population souffrait plus que nous. Et aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait, notre armée, notre brave armée, fait des victoires. Et depuis que ces jeunes sont arrivés, ce qui me plaît à cette transition, depuis qu'ils sont arrivés, il n'y a jamais eu de retrait stratégique. Jamais. L'armée tient face aux... Non, aux On tient, quel que soit le support qu'ils ont, on tient. Ils se sacrifient à mourir sous le drapeau, arme à la main. Il n'y a jamais eu de retrait. Et vous savez, le changement était radical. Donc, un nouveau Mali que cette jeunesse souhaite, nous le souhaitons tous pour le peuple malien. Voilà, eh, monsieur euh, le maire, vous avez parlé de la souveraineté du Mali sur le plan diplomatique, sur le plan eh, de l'autonomie, je veux dire euh, à plusieurs niveaux. Est-ce que vous croyez que l'équipement de, de, de, de l'armée, l'armée qui vient de faire des nouvelles acquisitions des aéronefs et des sokuis, pourra vraiment résumer, régler le, le problème de la sécurité Bon, vous savez, ils l'ont déjà réglé, mais maintenant le terrorisme, même les pays les plus puissants du monde, comme les états unis comme la, comme la France, que je pense cinquième ou sixième puissance, ne peut pas faire face à 100% sur le terrorisme. Le terrorisme, il peut venir de ta famille, c'est un inconnu qui vient et te surprend. Donc sa victoire n'est pas une victoire pour moi. Et ce que notre armée est en train de faire face aujourd'hui au terrorisme est une victoire pour nous, et une fierté pour nous. Mais les terroristes, on ne finit jamais de la.. De, de, de, de, on peut pas la, la rayer totalement. On ne peut pas la rayer totalement. Sinon, nos militaires ont beaucoup fait depuis, en tout cas cette transition est venue. Ce qui est plus important, je te dis, tu as dû constater comme moi, que depuis que la transition est venue, tu n'as jamais entendu de retrait stratégique. Les jeunes, braves jeunes, préfèrent mourir, arme à la main, que de se retirer. Que de se retirer. Et pourquoi ils meurent, arme à la main, parce qu'ils ont des, des armes qui peuvent faire face à ces gens-là. Avant, ils n'avaient pas ça. C'est pourquoi ils font des, des, des, des, des retraits stratégiques. Aujourd'hui, ils, ils ont de quoi à faire face à l'ennemi et à mourir, arme à la main. Monsieur le maire, parlons de l'organe unique de gestion de la transition. Croyez-vous que cet organe pourra régler les problèmes d'élection au Mali bon, Je pense que l'ensemble des Maliens, après cinq jours de, de, de, de, de, de travail, ils ont pu s'entendre pour qu'il y ait un organe unique. Je pense que l'organe unique peut faire l'affaire. Et si le CNT l'a voté nous allons tenter. De toutes les façons, désormais, je te dis, nous sommes un État libre. Après les premières élections, les premières expériences, si ça, si ça marche, on a un gouvernement qui est capable de continuer la même chose. Si ça ne marche pas, ils, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont la possibilité de, de réviser ce qu'il y a à faire. Okay. Mais eh, que, que direz vous à vos camarades politiciens qui ont des grèves contre euh, la procédure qui a été utilisée pour le choix des hommes qui vont des hommes politiques qui doivent animer euh, l'organe unique de gestion. Moi, je le dirais, j'en appelle à la sagesse, une sagesse à tous les politiciens, parce qu'en fait, on ne peut pas tous avoir la place pour un ou deux postes. Et il faudra bien qu'on accepte qu'un Malien puisse prendre le dessus. Comme On, accepte, on acceptera toujours qu'un Malien soit président, on acceptera toujours qu'il y ait un seul Président de l'Assemblée, il faudrait accepter aussi que cette commission soit gérée par une dizaine ou, une, ou neuf personnes ou sept personnes. C'est-à-dire que c'est comme ça que les choses vont. On ne peut pas avoir toujours ce qu'on veut, mais on souhaite avoir ce que veut le peuple. Si réellement c'est des gens qui veulent pour le peuple, ils doivent accepter ça. Si, c'est quand c'est personnel que tu n'acceptes pas, mais quand c'est pour le peuple et le choix a été fait Déjà fait, il faut qu'on l'accepte. Monsieur le maire, parlons de la charité de la vie. La charité de la vie, quelle est votre. La charité de, de la vie, la charité de la vie, la charité de la vie, ce n'est pas qu'au Mali seulement qu'il fait. Au Mali, quand le sucre coûtait 500 francs malgré l'embargo, le sucre coûtait 500, à Côte d'Ivoire c'était 1000 francs. Au Sénégal c'était 1000 francs. Ce n'est pas cher, c'est le monde qui a changé. Avec ces différentes guerres qui ont été créées par les puissances, la conséquence retombe sur eux et sur nous. Sinon, pour moi, ce n'est pas cher. Nous vivons un temps où ce n'est pas, pas, pas cher. Le, le, le, le gouvernement fait le maximum pour faire entrer les denrées alimentaires, pour protéger la population. Ils font le maximum. Sinon, moi, pour moi, ce n'est pas cher. Monsieur, vous êtes un responsable de la ville de Gao, vous avez été maire de Gao. Il y a un blocus qui est imposé aux populations depuis un certain temps, c'est la route douanza boli Et ça dure depuis le mois de mai. Est-ce qu'en tant que notabilité, en tant que responsable politique de ce pays, vous, vous avez amené des actions Bon, honnêtement, je, je souffre de cela comme tout citoyen de Gao. Que ce blocus se, se fait depuis deux trois mois et qu'une solution rapide n'arrive pas à se trouver mais je pense qu'un état ne peut faire que ce qu'elle peut faire vous savez on, est, on, est, on, on doit être tous aujourd'hui à la place des militaires c'est à dire quand on mine une route quand une route est minée il est très difficile à un état sage de donner fait vert aux citoyens d'aller se faire tuer sur cette route. Il faut un temps pour déminer, il faut donner un temps à l'armée. Ils sont en train de le faire, jour pour jour ils sont en train de chercher, mais ce n'est pas quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain. Quand on mine un terrain, ce n'est pas quelque chose qui peut être fait du jour au lendemain. Mais à ce que je sache, je suis un peu les, les débats et tout, je pense que les formations ont touché les ministres, qui a pris des dispositions pour que les produits pharmaceutiques, qui sont les produits les plus urgents, puissent aller par avion. Donc c'est déjà quelque chose, c'est une volonté manifeste de ce gouvernement qu'on doit applaudir. Monsieur le maire, parlons de l'arrestation de 49 militaires ivoiriens sur le sol malien. Quel est votre commentaire par rapport à ce dossier Bon, sur ça, je n'ai pas de commentaire à dire. Je, je suis observateur, comme tout eh, citoyen lambda. Mais je suis très satisfait de ce que fait le président de la République Ashimi Goueta. Vous savez, malgré les négociations, il a donné un temps de négociation qui n'a pas été respecté par les Ivoiriens. Et aujourd'hui, chaque jour, chaque deux jours, il y a une mission qui vient. Et il est dit la même chose. Il avait le pouvoir avant de. Il avait le pouvoir de négocier, de parler avant de de les amener en justice. Mais aujourd'hui qu'ils sont en justice, un État responsable, un président responsable, tu ne peux pas faire le travail de la justice. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il a dit à tous les intervenants, que force à la justice de, de décider ce qui se passe. Si lui décide maintenant, c'est comme si ce n'était pas un nouveau Malien. Et moi, je suis d'accord avec lui qu'il n'a rien à décider aujourd'hui. Hachim n'a rien à décider de cela. L'affaire est transmise à la justice, à la, à la justice de transmettre. et les gens patient, c'est à la justice de trancher. Monsieur le maire, nous arrivons pratiquement à terme de cet entretien. Quel est votre dernier mot à l'endroit de tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment à Bon, mon dernier mot, je, m salue, je salue tout le monde et puis j'invite tous les Maliens et maliennes d'accompagner cette transition. Parce qu'en toute honnêteté, moi j'ai fait 42 ans de politique. Depuis les DPM, j'ai fait la politique jusqu'à nos jours. Je n'ai jamais été très fier d'être malien plus qu'aujourd'hui. Je n'ai plus la force de me battre. Je n'ai plus la force de ma jeunesse pour me battre, pour aider ces jeunes, sinon... Tout ce que je peux faire, c'est inviter les gens à accompagner cette transition parce qu'ils sont sur une bonne voie. Ils sont en train de réussir ce que... Nos grands frères, nous-mêmes, nous n'avons nous pas reçu. Aujourd'hui, cette jeune génération a besoin juste d'un accompagnement. Peut-être souvent des conseils, mais juste d'un accompagnement. Que le peuple accompagne cette transition. Parce qu'ils sont en train de faire du Mali un pays dont tout le monde est fier. Même les Africains sont fiers. Nous avons un bon président, nous avons un bon premier ministre, nous avons un bon ministre des Affaires étrangères qui qui nous sommes très fiers de lui à chaque fois qu'il fait des déclarations à l'extérieur, on est fiers d'être Maliens. Et même les Africains sont fiers d'être Africains grâce à eux. Ils, ils font des déclarations et des actes qui sont très nobles. Donc j'invite tous les Maliens à accompagner ces hommes. L'air n'est pas à une opposition. Quand ils vont pouvoir redresser les choses là-bas qu'on aille aux élections, les Maliens décideront de qui va prendre la relève. Et s'ils si ne facilite pas la tâche à cette transition, celui qui prendra la relève par des magouilles et tout, vivra ce que, le que, que les autres ont vécu le passé. Hein. Donc, euh, mon conseil est que tous les Maliens accompagnent la transition. En tout cas, moi, ma personne et tous les gens qui m'écoutent, qui croient en moi, je l'ai fait croire ni toujours que cette transition est venue pour sauver le Mali. On doit l'accompagner et on l'accompagnera. Merci beaucoup Monsieur le Maire, nous sommes avec euh, Monsieur Sadou Arna Diallo, ancien maire de la Commune Urbaine de Gao, ancien Président de, du PDS, ancien Vice-président de la CODEM, président du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde de la Démocratie, Premier conseil du village de Monzonga dans le cercle dans son région de Gao. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour d'autres interviews.